C'est vrai que là je suis souvent passée pas loin on va dire. Et bon bah, là cette année je, je sais que je suis... je suis prête, que je suis plus forte que l'an dernier. Donc ça serait quand même l'aboutissement, euh, l'accomplissement de beaucoup de, de travail. Euh, voilà. Là pour l'instant je... je trouve que je suis bien en forme. Donc du coup on va voir euh, en finale, je vais tout donner et puis essayer de faire au maximum. En fait le paradoxe c'est que en même temps quand. Quand on est dans la compète, on se dit euh, « non, mais on n'a pas envie d'y aller, ça nous stresse, ça nous énerve. » Et en fait, après, quand on grimpe, on est tellement content, et qu'on on est tellement content de ce qu'on fait, au final, qu'on qu a tout le temps envie de recommencer, quoi. C'est un peu notre drogue, quand même. Beaucoup de joie. <rire> Franchement, je suis super content. Je pense pensais jamais, euh, cette année, pouvoir aller aux au Coupes du Monde, quoi. Vu que la finale, euh, enfin oui, la finale nous sélectionne pour les Coupes du Monde. Je suis heureux. <rire> Dans la voix, le plaisir c'est euh, quand je me suis bien préparé, et bien conditionné et que du coup j'arrive vraiment à, à me couper de tout ce qui m'entoure, que ce soit le, le public, le speaker, l'enjeu, que ce soit une finale ou une demi ou quoi, et que je suis seulement sur mon mur avec euh, les prises et, et que j'aime ça en fait. Mesdames et Messieurs, le numéro 2 mondial, le leader de l'équipe de France, le Duc Applaudissements, s'il vous plaît, pour celui qui peut nous ramener un titre de champion du monde cette saison à Bercy. Innovation pour Monsieur Super Gauthier Alors Pour Bercy, c'est simple, il y a déjà deux sélectionnés. C'est ceux qui ont gagné une étape de Coupe du Monde l'année dernière, c'est-à-dire Romain Desgranges et Gauthier Super. Après, euh, il y a cinq Coupes du Monde entre juillet et le mois d'août. Et euh, ceux qui feront une finale, au moins sur les cinq Coupes du Monde, seront à Bercy avec nous. Alors, déjà, je suis contente d'être en finale, c'est jamais gagné d'avance. Donc, il faut toujours faire attention aux demi-finales qui peuvent être piégeuses. Euh, maintenant, comment je l'aborde Tout ce que je veux, moi, c'est juste bien grimper, me faire plaisir. Après, voilà, les résultats seront les résultats, mais à partir du moment où je donne le meilleur de moi-même, ça sera très bien. Alors, maintenant, on accueille une des favorites, Mathilde Becerra, qui participe au circuit de Coupe du Monde depuis 3 ou 4 saisons. Elle a beaucoup progressé. L'année dernière, elle a fait plusieurs finales au niveau international. Elle, euh, en plus elle s'entraîne avec euh, un canadien Sean McCall qui est son, son copain et qui est un des meilleurs euh, grimpeurs euh, actuels en compétition. La différence avec les finales, c'est que souvent on a des voies proposées qui sont super belles et super intéressantes et souvent très complètes aussi. Donc ça permet de vraiment euh, exposer tout ce qu'on a travaillé depuis le début de l'année. Et donc c'est vrai que c'est un... C'est encore plus intéressant parce que c'est n'est pas qu'une échelle de résis ou que du gros physique en toit. C'est très complet et du coup c'est intéressant de pouvoir voir toutes ces gestuelles en une seule voix. Donc c'est vrai que Charlotte en pratiquant la vitesse, le bloc et la diff, elle diversifie son répertoire gestuel et elle a encore plus de facilité pour s'adapter. Et c'est vrai que naturellement elle trouve toujours les petites situations où on peut optimiser les repos. Et là, dans son panel gestuel, elle sait accélérer, envoyer, se reposer, donc euh, elle est vraiment très polyvalente. Alors malheureusement pour elle, elle a eu pas mal de soucis, euh, de blessures dernièrement. Je sais que l'année dernière, elle a eu une douleur au genou, là je crois que l'autre genou aussi lui fait mal. Du coup, elle a fait beaucoup de préparation euh, physique sans escalade et euh, elle a eu des douleurs aussi aux épaules. Donc euh, ouais, c'est pas facile quand on est athlète de, de s'entraîner quand on commence... De, d'avoir des douleurs. Mais comme elle est championne de France en titre, elle voulait pas ne pas défendre son titre. Wow Applaudissements pour la belle Solène Amoros, s'il vous plaît. Allez, attention à ce mouvement qui va peut-être être délicat pour elle. Allez, allez, Lolotte Tout le monde sur la rythmique pour oh là là, la tête met en arrière. Ça commence à être difficile. Et, alors, et... Incroyable. Je disais à Cécile, tu vas voir, elle va tomber à 7 minutes 58. Charlotte t'es une vraie tortue. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Le gabarit des grimpeurs est très important pour le... surtout en escalade de difficulté sur les voies. Parce qu'il ne faut pas être trop lourd dans les efforts de résistance comme ça. Parce que si on est trop puissant, bon, on n'a pas de problème pour faire les mouvements. Mais en revanche, sur la longueur, sur une voie, on se fatigue beaucoup plus. On voit qu'il faut à la fois de la tonicité pour faire des mouvements difficiles et les jeter. Mais aussi beaucoup de légèreté et de relâchement pour récupérer au, au cours de la montée. Allez Mathilde, hey, ça prouve, hein, prouve qu'elle est en canne Mathilde Becerra, c'est beau. Et on sent qu'elle en a encore sous le capot là, allez. Allez Mathilde, pas de bêtises, on va le plus haut possible là. Elle a euh, vraiment relâché, elle en profite un petit peu, partagée avec le public. C'est super. Allez, elle va envoyer main gauche là-haut, bim Ouais, elle est bien concentrée. Il lui reste quelques mouvements. Les prises deviennent très petites et il lui reste surtout un gros move. Un gros mouvement pour jeter sur le dernier volume. Parce qu'en plus, les appuis au niveau des pieds, ce n'est pas forcément le top. Deux. Ouais Premier Pinocchio, deuxième Pinocchio. Mathilde Bessera au sommet de la voie des championnats de France. Pour expliquer, bah, sur cette voie, Mathilde peut être pleinement satisfaite de ce qu'elle a fait puisqu'elle a atteint le maximum. Alors maintenant, bien sûr, il reste quatre compétitrices derrière elle. Si ces compétitrices sont derrière elle, c'est qu'elles étaient mieux classées en demi-finale. Donc, si jamais une des suivantes atteignait le sommet, elle lui passerait devant. Euh, bah franchement j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce final, c'était une très belle voie. Euh, jusque là j'étais vraiment bien, Enfin, j'avais pas vraiment forcé, j'avais encore beaucoup à donner. Sauf que bah, le clipage il m'a coûté énormément, tant mentalement que physiquement. Et... et du coup ça me coûte les quelques moves qui me manquent pour aller chercher la suite je pense. C'est vrai que là ce, ce titre je le voulais vraiment et je savais que j'étais préparée, que j'étais vraiment en forme. D'ailleurs en demi, bah, voilà, j'étais bien, j'étais bien. Mais bon, là, voilà, j'ai pas lâché le bras, j'étais tendue dès le début. Euh, et puis bah, j'ai entendu que ça avait sorti, donc euh, forcément, voilà, ça rajoute un, un truc en plus, mais bon. Je pense que du fond du cœur, tu dois être ravi de ta victoire. Oui, complètement, surtout que c'était vraiment inattendu pour moi. Je suis arrivée sur ce week-end euh, sans attente particulière, si ce n'est de bien grimper, de me faire plaisir. Du coup, c'est euh, la victoire. est d'autant plus belle que je m'y attendais pas en fait. C'est vrai qu'en euh, finale, tout peut arriver, donc euh, sur un gros run, euh, ça pourrait ça pourrait marcher. Hein. Mais après, je sais qu'il y a des, des grands favoris euh, comme Gauthier, donc euh, voilà, il va falloir aller les chercher, ça va être euh, un beau défi à relever. Alors attention, parce que lui, il a fait une prestation en demi-finale hors normes. Le grimpeur du drag, on peut l'applaudir, Tanguy Topin qui s'est retrouvé deuxième. Alors c'est vrai que dans, cette, dans ce début de voie, on a tout un passage en fissure, ce qui est une particularité de ce mur-là. C'est vrai que tous les, les moindres profils de la structure ont été optimisés pour proposer une variété gestuelle à tous les grimpeurs. Et euh, voilà, la, la fissure, ça peut dérouter certains athlètes puisqu'il faut savoir grimper en opposition, passer d'un côté, de l'autre, tirer de chaque côté sur les mains et ce euh, sont des passages très techniques et qu'on passe avec aisance si on maîtrise bien le sujet et on a plus de difficultés si on n'a pas l'habitude de faire ce genre de, de profil-là. Allez, c'en est fini avec ce pilier, une petite traversée, des gros volumes, avant d'arriver dans le Grand dévers. Alors, le Grand dévers, les ouvreurs nous ont concocté une énorme horloge, un grand cadran noir avec des volumes noirs et rouges et bien sûr, bah, ça serait trop drôle d'aller tout droit, mais là, ils vont devoir faire un tour complet du cadran par la gauche et même redescendre sur les prises rouges avant d'aller au sommet. Donc la voie d'aujourd'hui, la voie de finale, est une voie très très longue. Les ouvreurs ont permis un grand repos au milieu de la voie pour permettre aux athlètes de se refaire. Et après, toute la difficulté des grands repos, c'est de repartir de retrouver le rythme et l'intensité nécessaires pour faire les pas suivants. Hey, Nathan Michel, c'est quand même pas quelqu'un qu'on retrouve régulièrement comme ça. Il a fait une belle prestation. C'est vrai a... que c'est une belle surprise, mais en même temps, il a un physique taillé pour ses doigts. Charlie, il, était... Alors, déjà, il fait partie des meilleurs grimpeurs de Briançon, ce garçon à l'époque où euh, les mondiaux d'escalade avaient lieu en haut dans la vallée vers Saint Chevalier, il avait quand même remporté l'Open International Jeune, c'était pas n'importe quoi, il y avait des domaines scopiques, il y avait des. Euh, voilà, c'était toute la génération des grimpeurs internationaux. Oh, ça, allez, ça les Charlie, Titu, go oh, Allez go Titou On serre les dents Il est grand, il a de la longe Titu oh Il est carrément bien là, il bouge pas il bouge pas, Adrien tribou, allez Oh, c'est oh, une machine Petit homme, il a quand même terminé à la 9e place du classement général de la Coupe du Monde. C'est quand même pas n'importe quoi. C'était sa meilleure saison. Ah oui, une super progression de l'année dernière. Euh, D'après ses entraîneurs, bah, il est euh, sur le même euh, lancé. Bah, en tout cas, euh, voilà, la manière de grimper, elle y est, le physique, il y est, la résie aussi. ouais, ouais c'est sûr, euh, bah, je suis satisfait de, de ma grimpe sur, euh, sur cette voie, même si à la fin, bon, on peut toujours mieux faire. Mais il y a 4 ans en arrière, je faisais mon premier podium euh, chez les seniors. Et puis euh, après, ça en sont suivis euh, quatre années un peu difficiles où j'arrivais pas vraiment à m'exprimer en finale. Et donc là, je suis vraiment satisfait de re renouer avec le podium. Je cherche la solution. Après, c'est toujours facile de dire, j'essaye de pas m'affoler, mais bon, c'est vrai que sur le moment, on peut commencer un peu à, à s'affoler, à penser à autre chose. Et c'est là justement où on se retrouve absorbé dans tout ce qui nous entoure, avec l'enjeu, la peur de tomber, la peur de, de gagner, un peu tout quoi. Et c'est là où justement on est moins concentré et qu'on peut faire l'erreur. Il faut essayer de rester au maximum dans le mou, dans ce qu'on a prévu, un peu comme là au dernier move. En fait, je ne savais pas quoi faire. Et puis à un moment, il faut prendre une décision et c'est si à moins qu'il soit trop tard. <rire> que, comment tu es par rapport à la pression Est-ce que tu es, as pu peur Est-ce que ta victoire de Briançon, elle t'a débridé Les podiums, ton résultat l'année dernière au général deuxième Est-ce que ça t'a débridé Je sais que t'étais pas tellement bridé déjà à la base, mais on sent que tu deviens mature et que tu prends les, les choses beaucoup plus au sérieux. Plus, avant, t'étais peut-être plus, plus insouciant. Je, ouais, j'étais plus insouciant, mais en même temps, j'étais un peu plus stressé. Et puis maintenant, du coup, j'essaye de relativiser. Je fais ça vraiment pour m'amuser. J'adore grimper, je me fais plaisir dans les voies, c'est génial, en plus il y a tout le monde, j'ai vu tous les copains, pour ça aussi je fais le chemin de France chaque année, je viens, c'est cool, c'est une bonne ambiance, on se voit tous, c'est sympa quoi.